Cela dit, je vais vous expliquer avec plus de précision en quoi consiste ce projet de, de rénovation de l'appart. En fait, mon appart, il me... En fait, je réaménage mon, lo mon logement. Mon appart. J'ai quasiment fini certains détails au niveau du studio d'enregistrement. Il ne manque plus que les panneaux acoustiques et quelques mobilier et ainsi que de déco puis il y, y a une autre pièce qui est le deuxième studio d'enregistrement et qui concerne la partie spécifique, plus spécifique plus tactique et spécifique de Dan de la SKN qui est le shooting bomb Bref, c'est le stand de tir et d'entraînement. Pour combat en zone Bref, il y aura également un petit atami euh, dans le salon, mais... Faut pas s'inquiéter. Je sais ce que je fais. J'ai les plans en tête. Allez, Janet, Janet, Et tenez-vous bien. Bonjour à toutes et à tous. C'est Dan. Dan de la SKM et je tombe le masque et Dan de la SKM un seul bonhomme je me réveille en grand jour et oui je tombe le masque comme dit mais sachez que suite à la vidéo coup de gueule par rapport au youtubeur grossettes Bon, je me suis un peu emporté, grosso merdeau. J'ai des gros projets, ce sera expliqué plus tard. Je vais donc essayer de prendre de très très grosses vacances pour me mettre la tête un peu au frais. Je suis ce curatel, donc c'est Casse-Burnes, pour réaliser ce projet de réaménagement de logement, J'ai donc décidé de créer un compte UTIP. Ce compte tout type permettra de, re, de réaménager le logement et vous permettra de revoir en streaming certaines vidéos que vous n'avez pas pu voir et de visiter et, vis et, vis et, vis et de voir les posts Twitter. Et il y a également la page Tipeee qui est disponible et Instagram. Il y a Djané Djané. Je vous rends à l'antenne. Zé.